Ils ont des uniformes de Bachibouzouk. Mais qui sont vraiment les Kawas C'est le deuxième poumon de la communauté chrétienne de Terre Sainte. J'ai nommé la communauté chrétienne de Jordanie. Alors nous avons traversé le Jourdain, nous avons rencontré son évêque, Mgr Jamal Daybes, des curés, des laïcs. Et nous vous ferons découvrir une communauté arabe, chrétienne, jordanienne et fière d'être tout ça en même temps. Dix ans après sa mise en service, est-ce que le tramway de Jérusalem peut enfin s'appeler Désir Vous le saurez. Terre Sainte Magazine est la première revue à leur consacrer un article. Ils ont des uniformes de bachibouzouk. Mais qui sont vraiment les Kawas C'est le livre qui va vous enlever tous vos complexes pour commencer à lire la Bible, livre après livre. C'est ultra pédagogique et franchement ça vaut le coup de lire la Bible.